Bonjour, bienvenue pour ce presque dernière conférence du slideshow slide show okay. Donc, je vais vous expliquer un peu les règles si vous ne les connaissez pas. Donc, nous avons six conférenciers, conférencières bénévoles. Ils connaissent leur sujet, ils ne connaissent pas leur slide. Ils ont deux minutes, soit 20 secondes par slide. Une fois que le loader s'affichera... Ils devront finir, enfin, s'arrêter et passer au suivi. Donc, je vais vous présenter les victimes. Nous avons Damien Segui, <rires> Xavier Leune. <rires> Martin Supiaud, <rires> Michael Randy, <rires> Sophia Alessiano-Carol, et Jacques. Ouais ouais Damien. Allez Jacques non Je regarde où Je regarde là Bon bah écoutez, merci beaucoup d'être là. Euh, Aujourd'hui je vais vous parler d'un moment important qui était ma, ma première présentation à la FUP. Donc ça s'est passé il y a longtemps, c'était un, un cas un petit peu spécial. Évidemment, j'étais un peu mal rasé, donc euh, c'était, euh, j'étais pas très à l'aise sur euh, comment est-ce que ça allait se passer et comment est-ce que l'organisation euh, comment se ferait, mais il fallait que je me prépare. Donc évidemment, je me suis euh, habillé proprement. Euh, J'ai fait notamment, euh, à la demande de l'organisation, évidemment, une photo de, de profil euh, pour, pour être sûr euh, qu'il y a ça. Je me suis aussi bien récuré les, les oreilles. Euh, parce que bon, c'est vraiment, euh, vraiment important d'arriver et d'avoir une, une présentation. Euh, bon, je ne sais pas si vous vous jugez beaucoup sur, sur l'apparence, je suis sûr que ça va être le cas, mais bon. Euh, donc voilà, il fallait, il fallait bien se récurer les oreilles. Euh, maintenant, quand on arrive à la FUB, c'est euh, fabuleux, il y a, y, a, y a une entraide. Euh, J'avais mal au dos, je dois admettre que euh, ça m'a ça quand même beaucoup aidé de pouvoir me, me faire masser. Bon, maintenant j'ai des, des petits trucs sur les lombaires. Euh, comment... Mais ouais, il euh, y avait beaucoup d'entraides de, beaucoup qui étaient là, donc euh, comment... Euh, ça, ça détend quand même, hein, ça détend. Euh, et puis, euh, comment Évidemment, il y a les éléphants. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors avant, on allait petit. Euh, maintenant, on allait petits, évidemment. Avant, c'est plus dangereux, on vivait avec des vrais. Alors, euh, bon, les batailles dans les, dans les fonds de rivières, euh, quand on n'avait évidemment pas encore un toit au-dessus de la tête, c'était euh, difficile. Mais euh, voilà, on a, on a arrêté. Il euh, y a une époque où, effectivement, le, le logo de, de la FUP aurait dû être une baleine. Là, il pensé à faire des, des conférences sous l'eau quelque part dans les sous-marins, euh, comment en suivant les baleines, mais euh, comment finalement ça a été retenu. Je trouve que c'est quand même plus plus sécuritaire. Hein. Entre les éléphants et les baleines, on, on s'en serait pas sorti. Donc euh, comment la, la première ça s'est pas mal passé. Euh, et comment il y avait il euh, y avait effectivement du support pour euh, fonctionner. J'en suis à combien d'ailleurs là Six. Il euh, y avait, y avait du, du support pour être sûr qu'on euh, qu soit bien fait, donc euh, bah, je me suis laissé porter. Il y avait Cédric qui m'aidait déjà, hein, 138e euh, présentation de, de, de speaker. Euh, c'était à 139e aujourd'hui. Et voilà, c'était la fin. Bon. Bonsoir. Alors, on a... quand on organise un événement, le plus important, c'est la visibilité. Que les gens soient capables de vous trouver, soient capables de vous voir. Et c'est pour ça qu'on a une équipe de Schtroumpf, ici, à la FUP, qui est présente systématiquement avec ses petits t-shirts. Et cette équipe de Schtroumpf, c'est une équipe qui est dans la solidarité, c'est-à-dire que... Euh... Quand on est déjà suffisamment chargé, quand on a déjà suffisamment de choses à faire, qu'on est suffisamment lourd, on se dit, tiens, euh, est-ce que tu ne voudrais pas nous dépanner, s'il te plaît, sur un truc qui s'appelle le slideshow, car ah, okay, tu vas voir, c'est super simple, tu choisis un thème, tu te dis, tiens. Et moi, du coup, j'ai dit, évidemment, j'ai dit non. Euh, j'ai dit non, et puis, euh, puis on a insisté, euh, voilà, on m'a fait pas le petit pas de danse, ça est venu louer autour de moi, et évidemment, comme souvent à la FUB, c'est pendant une soirée que ce genre de choses, ça se conclut. C'est-à-dire que... C'est là, on vient, on sent qu'il faut, faut y aller fort. C'est sortir tambour et trompette euh, pour, euh, pour réussir à y aller. Bon, bah, comme j'ai senti que je n'avais pas le choix, je me suis dit, je vais faire ce que je sais faire. Euh, je vais prendre la fuite et puis euh, euh, réfléchir à plus tard. Mais quand même, euh, <coughs> j'ai senti que l'équipe était vraiment galère. Et puis le plus important, je me suis dit, bah, « Allez, pourquoi pas Fais ton travail. Euh, » Et puis en petit bleu comme ça, tu as un peu l'impression d'être la police. Je me suis dit, putain, laisse la police faire son travail. Et va attraper ça, va attraper ce truc qui te fait peur, qui est de venir faire ce slideshow karaoké. Euh... Et tant pis si, si tu te fais coincer, si tu as l'impression que tu es entre euh, <rire> la faucille et le marteau. Et le plus important finalement, c'est que ça fait deux ans qu'on qu ne s'est pas vu. Et moi, je suis très content de vous revoir parce que ça fait. Euh, ça fait huit ans maintenant que je participe à l'organisation du forum et ça me fait super plaisir de pouvoir enfin tous vous dire coucou après deux ans d'absence. Bon, moi la FUP, ça fait un petit moment aussi que je connais et je voulais vous raconter euh, les dessous de la FUP en fait. Il y a des choses que vous ne savez pas. Euh... Il y a... voilà, ça c'était au tout début, c'était Amélie, la première fois qu'on l'a vue. Elle était habillée comme ça. Ça nous a un peu surpris. On lui a dit, écoute, pour l'image de Marc de la FUP, il euh, va falloir euh, être un peu plus mainstream. Bon, euh, voilà. Euh, elle nous a fait un petit peu peur. Euh, tout, ce côté, euh, tout ce côté fantôme, en fait, c'était pas évident. Enfin, on veut dire. Bon, elle a un côté voilà, très dark, Amélie, et c'est vrai qu'on ce, ce, voilà, avait un peu du mal. Euh, il fallait, fallait qu'on arrive à la mettre en avant, on voudrait bien... Euh, voilà, ça, ça c'est le package qu'on lui a proposé. Bon, elle n'a pas voulu, pourtant bon, on, on insiste, hein, parce que après, bon, des fois, euh, elle vient sur scène, elle est présente, vous la voyez, c'est un peu notre image de marque. Ce costume, ça ne lui a pas plu. Donc on a essayé autre chose, euh, on lui a proposé... Les grandes boxes, ça n'a pas marché. Euh, là, elle s'est rebellée, elle nous a dit non, c'est plus possible, je m'en vais, je démissionne. On a dit non, écoute Amélie, écoute, on va on va essayer de faire plus sobre, on va essayer de trouver autre chose. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà, avec Amélie, voilà, on, on, on, on essaie de faire au mieux. Euh, son passage en prison, bon, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de forum depuis deux ans. Euh, la tenue orange lui allait bien. Mais bon, voilà. maintenant on est sorti, on a pu refaire un nouveau forum. Et... Euh... Et voilà, bah, quand je vois vos têtes maintenant, bah, je suis content. Je me dis que finalement, c'était une bonne idée de refaire ce forum. Et euh, j'espère qu'on pourra en refaire un autre encore l'année prochaine. Merci. Alors c'est à mon tour. J'ai vu différentes conférences où, euh, où on a parlé du syndrome de l'imposteur et on m'a dit que j'étais un bon manager. Et en fait, aujourd'hui, je viens vous livrer six conseils pour être le mauvais manager. Donc le premier, c'est de regarder béatement les, vos, vos collaborateurs et de leur faire croire que vous êtes super content et d'avoir des sourires béats. Euh, le plus compliqué, euh, quand vous discutez avec votre équipe, c'est d'être clair, de savoir partager des mots forts, de savoir euh, transférer vos idées et surtout de leur parler de cuillère. Très très important. Yeah. <rire> c'est long, 20 secondes <rire> Alors bien évidemment, euh, des fois, dans vos équipes, vous aurez des conflits. Le plus important dans ces cas-là, c'est de créer le plus fort. Le but, c'est d'arriver, de rentrer dans la salle, de dire que tout le monde dit n'importe quoi, que c'est la merde. Et franchement, vous allez voir, c'est là où vous allez motiver vos équipes et que vous allez avoir une, une vraie envie des gens d'en découdre. <rire> <rire> Alors bien évidemment après euh, toutes ces bonnes batailles, l'idée c'est de remettre les gens en confiance, de les mettre dans des habits de confiance, de, de leur demander de sortir de leurs habitudes et de, de sortir de leur zone de confort. Et vous allez voir, c'est là où vous allez tirer le meilleur d'eux-mêmes et c'est là où vous allez sentir que dans ces magnifiques costumes... <rire> dans ces magnifiques costumes, c'est là où ils vont se déployer. Et la dernière règle, vraiment la plus importante, si j'ai bien compté, c'est la sixième, euh, c'est « soyez clair quand vous parlez ». soyez vraiment sûrs de ne pas avoir de ça, parce que du coup, c'est en étant clair avec eux, vous allez voir qu'ils vont comprendre vos idées, et, et, et que deux bonbons dans la bouche, c'est vraiment le... <rire> Qu'est-ce que je fais en <rire> Euh, l'entraînement, l'entraînement, il n'y a que ça de vrai. Forcez-les à s'entraîner, for, écouter les idées, donnez, donnez des idées de, de vrais warriors. Euh, Dites-leur que c'est du, du passé qu'on va faire table en marbre. Ah, vous le savez peut-être, euh, mais je ne suis pas française. Et euh, parfois, je suis comme ça quand je vois vos comportements. Je ne comprends pas vos blagues, je ne comprends pas vos références. Heureusement que je n'ai pas eu les slides précédentes. Et parfois, il faut juste rester zen, en fait, et se dire que ça va passer. Parfois même, euh, les gens qui me connaissent savent que dans mon équipe, euh, j'ai appris. En fait, j'ai appris, j'ai observé, j'ai pris mes pop-corns, j'ai regardé comment il fallait faire. Et maintenant, je raconte les meilleures blagues pourries de mon équipe, qui sont terribles. Voilà, c'était un long stage d'observation pendant ces neuf années passées en France. Le... <rire> euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de draguer des personnes euh, latino mais euh, la drague à la française euh, est vraiment très différente et euh, je l'ai jamais comprise. Euh, nos mondes sont différents et euh, moi ce que j'aime c'est vraiment partir en voyage. D'ailleurs je vais repartir en voyage bientôt, je vais rentrer dans mon pays, euh, alors c'est pas mon pays natal, mais euh, je vais rentrer dans mon pays parce que euh, cette culture est beaucoup trop différente et que j'aimerais euh, retourner à, à la maison. Et il bah, y a des gens que je vais laisser derrière, même euh, plein de gens qui ont été ici aujourd'hui et c'est dur, c'est dur mais euh, je pars pour une nouvelle aventure et c'est le moment de, de se jeter à l'eau et, euh, et commencer de nouvelles choses. Mais euh, j'ai passé un super forum et j'ai pensé vraiment à, à toutes les personnes qui ont été avec moi. Et je me souviendrai des meilleurs moments, des soirées euh, bizarres, des soirées comme hier soir où euh, c'est parti de nulle part et tout d'un coup on était tous ensemble à, à fêter ce forum. Il euh, y a toujours des moments bizarres comme ça dans la vie, euh, qu'on préfère parfois ne pas raconter. Bonsoir à tous, c'est très difficile de passer après tout ce moment, je ne vais pas vous parler de la FUP. Je ne vais pas vous parler de... <rire> Je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que d'être un facilitateur dans une petite équipe et quand on essaie de construire quelque chose de bien. Euh, faciliter, c'est euh, euh, être le gouvernail. Euh, parfois, c'est euh, avoir des personnes euh, qui font des grimaces. Parfois, c'est euh, finalement essayer de s'en sortir le, le, le mieux du monde. Et euh, quand on se fait attaquer euh, par... Euh, plein de projets, des clients, parce que euh, quand on est dans une agence web, par exemple, euh, bah, on essaie de trouver du réconfort chez des personnes qui euh, sont violettes. Euh, <rire> et euh, on a des gens qui font des gestes très bizarres. Euh, ça, c'est bien sûr euh, l'équipe, qu'une fois qu'on a réussi euh, à faire... Enfin, je dirais... J'ai envie de dire que la petite là-bas, c'est Maxime. Mais... Euh, <rire> Et puis du coup, euh, c'est avant qu'il fasse sa compte ça. Euh, et euh, donc c'est très sympa d'avoir une équipe avec laquelle on peut, euh, on peut aider, donc faciliter euh, tout ce qui se passe. Évidemment, euh, c'est des petits soldats. <rire> du coup, euh, on essaie de leur faire produire des choses de qualité, mais il euh, y en a peut-être certains qui décident un peu, à un moment, de, de retirer le casque, de sortir du lot d'aller euh, se mettre devant des gens pour faire des conférences et euh, de danser la polka euh, avec un chapeau. On a aussi d'autres collègues qui, eux, sont là pour soutenir les copains. Euh, du coup, euh, ils amènent à boire. <rire> euh, et euh, évidemment, tout ça, ça se passe très bien parce qu'on n'a on a jamais soif. Euh, et euh, ça finit toujours par un moment de convivialité euh, euh, à Disneyland, euh, c'est déjà arrivé une fois en plus, c'est vrai, euh, et du coup, euh, ben, on a tout le temps, hein, chaque année, un feu d'artifice, euh, au moins dans nos têtes, après avoir beaucoup bu, voilà, merci. Alors merci à toutes nos victimes, alors c'est maintenant qu'on va avoir besoin de votre aide pour décider à qui on délivre l'énorme éléphant. Ici présent, on va le jouer à l'applaudimètre. Alors attention, est-ce que vous avez préféré la présentation de Damien Ou peut-être était-ce celle de Xavier Peut-être était-ce celle de Martin Peut-être euh, Michael. Sophia. Bon, Jacques, je vais tenter, mais alors est-ce que c'était pour Jacques Bravo, Sophia, ce sera pour ton voyage, pour que tu nous oublies pas. On va prendre juste quelques minutes avant la keynote de clôture pour euh, remercier quelques personnes. Ça a été une année particulière pour euh, beaucoup de monde, euh, deux ans de particulier et aussi dans le milieu associatif. Et euh, donc, on a voulu mettre en avant quelques personnes qui nous ont encore plus aidé à tenir le coup à Fup en plus de, bah, déjà, toutes les personnes qui sont bénévoles et qui sont impliquées. Et déjà, on voudrait remercier, euh, bah, en premier lieu, les antennes qui ont su créer des affubdés en ligne, comme ça, du jour au lendemain. Et je peux vous garantir que déjà, organiser des choses en présentiel, ce n'est pas facile. Et quand on vous dit ben, « maintenant, on reset » et on fait totalement autre chose, ben, c'est encore moins évident. Donc on voulait remercier ben, l'équipe de Lille, Claire, Grégoire, Vincent, Michael, Cécile. L'équipe de Lyon, Laurence, Christophe, Pascal, Benoît, Romuald et Sébastien. L'équipe de Nantes. Kevin, Carlos, Romain et Romain. L'équipe de Rennes, Frédéric, Jérémy et Johan. L'équipe à Toulouse, Stéphanie, Florent, Micha, Romain et Romain. Les mêmes mais pas les mêmes qu'à Nantes. Et enfin, l'équipe de Tours, Sébastien, Michael, Antoine et Florian. Pour faire un affubdé, euh, il faut aussi euh, souvent euh, de l'animation et on a eu euh, trois personnes qui se sont déchaînées pour créer une, une work aventure. Elle n'a pas forcément eu forc euh, l'utilisation qu'on aurait souhaité, mais ils ont passé euh, plusieurs nuits pour essayer de créer un truc vraiment sympa, donc on voulait les remercier aussi. Olivier, Mathieu et Christophe. <rires> Didier événement euh, dit aussi argent, et euh, notre trésorier, du jour au lendemain, lui a dit bah, il faut faire des prévisions pour euh, un événement en ligne qu'on n'a jamais fait. Donc euh, vas-y, sors-nous une grille de tarifs, sors-nous une grille de sponsors. Et ça n'a pas été évident, donc on tenait à le remercier aussi de tenir la barre de euh, la bourse. Dans, dans son malheur, il a eu de la chance parce qu'il a été accompagné euh, par l'ancien trésorier, et euh, quelqu'un qui nous a aussi beaucoup aidé sur la motorisation des affûts d'air ligne, Sébastien. Merci Seb Dans tout ça, on avait aussi euh, de l'argent à aller chercher. Et là, on a notre pôle euh, Cox sponsor, euh, animation, euh, tout, en une seule personne, Gaëtan. Et je peux vous dire que ça fait du boulot. Il recrute, donc n'hésitez pas, plein... Il y a entre autres allumer les cubes, c'est assez fun, il paraît. Donc euh, voilà, ça fait partie des choses qu'il faut faire et euh, plein d'autres choses. Et ce n'est pas évident quand il faut aller chercher les sponsors. Euh, bah, on les remercie et on remercie aussi Gaëtan euh, de tout le boulot que ça fait autour de ça. Il euh, y a aussi euh, pas mal d'outillages autour de ça. Et là, bah, on a Adrien qui est toujours euh, bah, au four et au moulin depuis des années et des années. Merci beaucoup Adrien. C'est pas évident. Et euh, du jour au lendemain aussi, on nous dit, bah, euh, il faut euh, basculer euh, d'un événement euh, en ligne. On revient à l'événement physique. Et là, vous avez le Mariotte qui vous appelle trois, six mois avant, qui vous dit, euh, bah, nous, euh, c'est fini, au revoir. Ah bon? Ouais, ouais, on vous rend vos sous et euh, vous faites plus ça chez nous, le forum l'année prochaine, même si vous le faites en présentiel. Et là, il faut aller chercher une salle. Et je vous garantis qu'à Paris, c'est pas évident. Et là, ben, on a Xavier qui sort euh, du chapeau et il gère ça d'une main de maître. Et on voulait aussi euh, beaucoup le remercier pour ça, parce que c'est clairement un gros, gros, gros job. Un navire euh, ou, une, euh, ou une voiture de rallye, pareil, il faut un copilote, faut un navigateur ou une navigatrice plutôt. Pas bénévole mais son patron change tous les années c'est pas évident elle le subit aussi elle nous subit mais par contre c'est notre lien depuis dix ans donc un gros merci à amélie aussi et enfin la dernière personne bon je pense que vous l'avez deviné mais c'est pareil on est élu on nous dit, tiens, il y a le Covid, il faut tout changer. Ah, cool. Déjà, passer après Adrien, c'est pas évident. Alors la présidence de la FUP, et euh, bah, Cécile, elle s'est elle s'est redonnée, puisqu'elle a re-signé pour un an, une autre année de galère. C'est pas évident, on a encore eu euh, cette année euh, des soucis, et des soucis sur ce forum, euh, vous l'avez peut-être pas vu, mais on a eu plein de petits plein quoi, plein de petits aléas. Et euh, bah, un gros big up à Cécile, parce qu'il faut tenir la barre, il faut guider euh, tout ce... Tout cet amas de bénévoles qui veulent bien faire et il faut les orienter, il faut les accompagner. Elle fait ça d'une main de maître, donc un gros merci à Cécile.